Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc on utilisera l'extension gérée à partir du chemin interpolé. Et puis dans les effets de chemin ici, on utilisera l'effet de chemin qui s'appelle courbé. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va d'abord réaliser plusieurs cercles avec des couleurs différentes, donc pour cela je sélectionne l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs, donc je clique dessus, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, et après je me déplace à peu près à 45 degrés, vous voyez, pour garder un cercle parfait. Si je me déplace trop à l'horizontale, et eh bien je déforme mon cercle, ça lui met une ellipse, et également à la verticale, donc on reste à peu près à 45 degrés, voilà. Euh, je vais tout de suite faire la... apparaître la fenêtre Fond et contour, donc je clique là-dessus, Ou le raccourci c'est CTRL-SHIFT-F, vous voyez, il est marqué ici. Euh, donc mon fond, je clique là-dessus um, um, et je vais cliquer maintenant sur « roue. Je vais un petit peu agrandir la fenêtre de façon à avoir une roue un peu plus importante. Je vais déplacer le petit cercle blanc. Donc pour cela, je, mets, euh, je peux cliquer ici, par exemple au milieu. Automatiquement, le cercle va se déplacer. Et je vais le mettre à peu près euh, ici, bien sur le rouge. Alors pour me déplacer dans mon document, vous voyez, je, je clique sur la molette et je déplace. Et je reste appuyé, bien sûr. Euh, je sélectionne ici l'outil sélectionner et transformer des objets, le raccourci c'est f 1 Alors je duplique cet objet, donc pour dupliquer, on connaît, c'est CTRL-D, ou on clique là-dessus, ou édition dupliquer. Euh, on peut également appuyer sur espace. On reste appuyé, on appuie sur espace, voilà. Donc on va mettre une couleur jaune, on duplique, donc là je vais faire CTRL-D, hop, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, je vais prendre une couleur ja euh, verte, je duplique CTRL-D, je déplace en appuyant sur CTRL, je vais maintenant choisir une couleur bleu clair, CTRL-D, je déplace, bleu foncé, CTRL-D et une couleur violette. Voilà. Je sélectionne maintenant tous ces éléments. Donc avec l'outil flèche noire, je peux faire un rectangle de sélection, ou je peux faire CTRL-A de façon à sélectionner tous mes objets. Je clique ici sur aligner et distribuer des objets. Donc le raccourci c'est Maj CTRL A. Et je vais cliquer ici sur ce petit picto pour. Distribuer horizontalement les objets avec un même espacement entre chaque objet, et puis je vais également cliquer là-dessus pour qu'ils soient euh, tous alignés horizontalement. On voit que celui-là est un petit peu décalé, donc je clique là-dessus. Je vais maintenant utiliser l'extension gérée à partir du chemin interpolé. On va cliquer sur aperçu en direct, et on voit qu'il y, y a un petit problème. Alors c'est normal parce qu'on n'a pas converti ces, ob ces objets en chemin. Donc pour convertir les objets en chemin, il faut cliquer sur l'outil éditer les nœuds et cliquer sur ce petit pictogramme ou connaître le raccourci Maj-Ctrl-C. À ce moment-là, vous voyez, mes cercles sont convertis et on a donc maintenant quatre nœuds ici, à chaque cercle. Donc je sélectionne l'outil flèche noire, rectangle de sélection. Je peux maintenant utiliser l'extension gérée à partir du chemin Interpoler. Et si je clique sur Aperçu, on voit bien l'interpolation qui a lieu. Par contre, on clique sur Interpoler le style de façon à avoir... voilà plusieurs petites couleurs, on va augmenter ici le nombre d'états à 35, ça devrait être pas mal. Je clique en dessous pour qu'Inscape euh, euh, rafraîchisse son travail. Voilà. Ouais, c'est bon, je fais appliquer. Je peux fermer cette fenêtre. Alors il faut savoir qu'il nous a gardé les cercles euh, originaux. Donc on va faire CTRL Z. On va sélectionner donc nos différents groupes en appuyant sur SHIFT. Vous voyez, on peut sélectionner nos différents groupes. On va les déplacer vers le bas en appuyant sur CTRL. Et on va pouvoir supprimer ces cercles. Voilà. Je peux maintenant tout sélectionner et les grouper en faisant CTRL G. Ou en cliquant là-dessus, ou Objet groupé. Je vais maintenant aller dans Chemin, Effet de chemin. Je clique sur le petit plus et je choisis Courbé. Alors là, ça risque d'être un peu long, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'objets là. Une fois que c'est fait, je vais cliquer là-dessus. Et je vais pouvoir déformer mon objet. Alors je peux me mettre ici, vous voyez, sur le petit losange. J'appuie sur Shift et je déplace. Comme, si, comme ça, je fais apparaître une petite poignée. Pareil ici, j'appuie sur Shift. Je me mets bien sur le petit losange. Je clique et je déplace. Je clique, je glisse. Hein, je reste appuyé avec euh, le bouton gauche. Voilà. Alors ça risque d'être un petit peu fastidieux de vraiment faire une petite boucle, comme on a vu tout à l'heure. Le mieux, c'est d'utiliser ici l'outil crayon. Alors je vais cliquer sur l'outil crayon. Je vais attendre qu'InScape paraît un petit peu de. Qu'est-ce qui Je vais mettre sur pause. Ah. Voilà décidément. Donc je clique sur l'outil crayon. Avec l'outil crayon, je vérifie bien que j'ai un lissage à peu près à 50 Voilà. Hop. Je clique, je, je, je déplace de façon à voir. Voyez une petite boucle sympathique. Je vais supprimer ici les nœuds qui m'intéressent pas. Donc je me mets dessus. Et je peux cliquer sur Supre. Voilà, j'en ai un là, c'est pas mal. Je joue un petit peu avec les poignets. Voilà. Euh, J'aime bien rendre ce nœud doux, donc pour cela j'appuie sur CTRL et sur le nœud. Ou alors je peux sélectionner le nœud et cliquer là-dessus. Pour rendre le nœud, euh, voilà, le nœud doux. Donc je vais euh, copier cet objet, édition copier. Je vais sélectionner ici mon objet. Et je peux coller ici le chemin que j'ai créé, c'est-à-dire celui-là. J'espère que je suis clair. Voilà, je clique là-dessus. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, automatiquement, j'obtiens quelque chose de vraiment vraiment chouette. Euh, avec l'outil courbé, je peux cliquer là-dessus. Et là, j'ai une petite, une petite, euh, un petit cercle, une petite poignée qui me permet d'augmenter ou de diminuer la taille de mon tracé. Alors, en fonction de la puissance de votre machine, vous voyez, ça peut être plus ou moins lent. Et là, c'est pas trop mal. Alors, bien sûr, on sélectionne avec la flèche noire. On clique bien là-dessus et on, petit, on peut réduire un petit peu. <coughs> voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil courbe de Bézier. Donc, je clique dessus. Euh, je désactive le magnétisme pour pas être embêté. Donc, je clique, je déplace. Je vais faire une première pointe ici, à peu près comme ceci. Je vais ici maintenant faire. La, la fin de ma flèche, voilà, et je ferme mon tracé en revenant sur le point de départ, et je vais sélectionner l'outil flèche noire, j'appuie sur Shift, je sélectionne mon objet de avec les couleurs, et je fais un clic droit, et je vais choisir Définir une découpe, ou je peux aussi aller dans Objet, Découpe, Définir, et voilà. J'ai ma petite flèche qui est faite, je vais maintenant un petit peu mieux organiser tout ça, la réduire un petit peu, lui mettre un petit fond avec l'outil « Créer des rectangles et des carrés ». Je clique, je glisse. Comme tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un fond gris avec un dégradé radial. Alors Pour avoir le dégradé radial, c'est très facile. Il suffit de cliquer là-dessus. On revient sur l'outil créer « des... Créer et éditer des dégradés » et on va cliquer là-dessus pour que ça inverse le sens du dégradé. On va mettre ici une couleur blanche. Voilà, j'ai dit blanche, merci. On va projeter cette forme à l'arrière-plan en cliquant là-dessus. Voilà, on centre à peu près. Alors pour être sûr de bien centrer, ben je sélectionne ces deux objets, je clique sur aligner distribuer, et je clique ici sur le centre vertical et horizontal. C'est peut-être un peu trop foncé, là je vais changer la couleur. Donc pour faire apparaître les poignées, on peut double-cliquer, vous voyez, et hop, à ce moment-là, j'ai les petites poignées du dégradé, je me mets ici sur le dégradé, je vais choisir peut-être un gris plus clair. Ouais, c'est pas mal. Je vais réduire un petit peu tout ça, CTRL A, je sélectionne tout, je réduis. Alors pour réduire par le centre, j'appuie sur CTRL et SHIFT. Je vais maintenant ici, dans les préférences du document, et je vais redimensionner la page au contenu. De façon à vraiment avoir un dessin et on termine avec un petit cercle ici parfait, avec une couleur noire un dégradé radial on va diminuer l'opacité à peu près euh, à voilà, 40%, je, je clique ici sur la petite flèche, je descends, euh, je remonte pardon. je vais descendre un petit peu cet objet voilà, de façon à faire une, une fausse ombre